Chapitre 46. 1. Là je vis l'Ancien des Jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi, et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait, et pourquoi il accompagnait l'Ancien des Jours, 2. Il me répondit en ces mots, « Celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. 3. Ce Fils de l'homme que tu as vu, arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres inébranlables, il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. 4. Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants, il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront les compagnes de leur couche, point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. 5. Ils mépriseront les astres du ciel, et lèveront les mains contre le Tout-Puissant, leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle, et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leurs richesse, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des Esprits, ils le chasseront de ses temples. 6. Ainsi que les fidèles qui seront persécutés pour le nom du Seigneur des Esprits.